Au début du XXe siècle, personne ne pouvait deviner que notre société post-esclavagiste évoluerait vers un tel niveau d'utilisation de l'électricité et qu'elle rattraperait en si peu de temps les standards de consommation occidentaux. J'ai connu des trucs euh, incroyables, j'ai connu des bois, je des arbres, j'avais même des gens qui, qui piquaient l'électricité. Ouais, ça t'a dit machines là c'est Je ne sais pas si vous avez de Je pas de Je ne pas de votre fille. Sarah est très malade comme ça. Ça va t'aider Oui. Bonjour. Tu viens, Sarah? Je crois que je suis née sur une bande d'étoiles, Tu suis allée devant la café, l'étoile, des bascules, je fais des J'ai je tous ils sont. C'est là que je vois que je suis Quand la vie m'a contraint à abandonner mon île, pour une durée que je savais de toute façon longue, a fait de moi un déraciné, où chaque départ était vécu comme un déchirement profond. On ne se défait pas de, de, de modelage initial et de, de la manière d'aborder le monde, d'aborder les problématiques, même de s'en sortir dans les difficultés et d'être toujours à l'écoute de réflexion, en avant sur réflexion. Je crois que et on ne traverse pas le pays comme ça, à les yeux fermés.